Mais c'est Messi J. Vous pouvez me confirmer que Messi J est en live Je suis sûr que Messi J est sur Consulat. Je reconnais cette voix. Regardez si Messi est en live. Il est en live. Il est sur quelle map Il est sur Consulat. <rire> J'ai reconnu sa voix entre mille. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais la dernière fois que je suis tombé avec Messi J, ça s'est passé de la même façon. Et c'était sur Consulat. C'est marrant Non mais ça sert à rien d'aller le voir ni rien. Je pense qu'il a envie d'être solo et tout. Moi aussi je le supporte pas au final. Je vous l'ai déjà dit. Maintenant j'ai le tf 4 les game quand on vient me dire euh, Oh c'est Nana qui est en face. Et la dernière fois j'étais sur consulat, je suis tombé pareil avec lui. Pourquoi le silencieux est devenu OP d'un coup Parce que Ubisoft se faisait chier. Yeah, yeah, sure. Pushing, pushing, pushing. He's diffusing, not stopping, not stopping, he's not stopping, he's not stopping. Not burning, not burning. Nice work. Je t'aime. Bah prends un sub. Oh la violence. Il est devenu ouf qu'il meurt pas. t'étais dans son live. Il a rien dit j'espère. Il a dit qu'il devait brûler. En parlant de moi Ah ouais c'est un peu intense. One connector, one on my window. Pushing maybe on the A, I don't know, no one is on A. Dead See uh um, collector window. Nice. I'm running from yellow Opening now. Stop standing. 15 seconds left. 10 seconds left. 5 seconds left. Oh, no, I have a team? I don't know. Oh, yeah, they no, do. Oh, okay, okay, okay. Виза, виза. J'ai dit bonjour Messi au début mais il a pas trop répondu et c'est déjà la deuxième fois, troisième fois qu'on tombe ensemble, la première fois on avait discuté, on était sur consulat. Bon enfin, parce qu'on se connaît. Mais la deuxième fois pas trop, il avait pas répondu, puis j'ai pas cherché, moi aussi j'aime bien être solo, j'aime pas qu'on me casse les couilles en fait. En même temps difficile de pas reconnaître sa voix quoi, il avait une voix tellement emblématique y a... two, two, two open space on me. One ping four. Diffuse est ici. Last est on ping. Ok, perfect. Où est-ce Inside the main Non, pushing la main, door, main door. Ah, Mais il si te trouve trop so intense, il t'aime, lol. Mais il sait où je suis ou quoi Planting. Wow. GG, boys. Have a nice day, guys. Bye bye. De 03 à 53, ça c'est de la remontada, je te le dis moi. Et du coup, on va retenter une dernière fois avec Galactix. On va voir le coaching. En avant. Dernière tentative. J'espère que ce micro est bon. Bah écoute, euh, avec les modos, on a vu il n'y avait pas eu de bug. Donc on va voir. Ouais, j'espère. Tu vas te présenter à la populace. Et après, tu te représenteras auprès de moi. En fait, j'ai juste envie de pisser. Tu vois ce que je veux dire Ok, je gère le live, quoi. Ouais, vas-y, tu fais comme si tu t'étais. Posez-lui des questions, les amis. J'ai quel niveau euh, J'étais silver. J'ai fait gold de 3 à un moment euh, sur euh, la, la dernière saison. Et là, pour le moment, je suis euh, bronze 2. Mais je suis pas sûr d'être 3 à cet là ouais, Comment je m'appelle euh, Galactique, les gars. Attends. D'expérience, j'ai 300 heures, c'est un PC, un PC portable, donc euh, voilà, la souris, c'est une souris à, à 30 euros. Ma grande soeur c'est un homme, donc euh, t'inquiète, mais si t'es si intéressé par les hommes, frérot, euh, tu peux avoir ses contacts. Hein. Allez, les gars, j'annonce un 6 il est devenu jus, hein. il a des problèmes de prostate, hein. comment c'est, il part aux toilettes pendant 3 minutes, là, c'est chaud quand même, hein ah heureux. Eh hey, bah ouais bah je vois ça mais bon en attendant heureusement que je suis pas parti plus de 3 minutes hein, parce que <rire> la vache et tout le monde commençait à se barrer sur le live quoi. J'ai bien animé monsieur le proviseur. T'as bien animé hein Bah ouais franchement t'as la voix d'un mec qui anime <rire> des conventions pour dépressifs anonymes. Ouais. J'arrive dans deux secondes monsieur le proviseur, de dire bonjour à ma mère elle vient d'arriver. Ouais dis lui bonjour de ma part. Ouais je vous connais bien en plus. Ouais bah ouais, <rire> ouais depuis hier soir. Il me fait penser à Doc Gineco quand il parle. <rire> Euh, qui connaît Gyneco euh, Tu connais pas Gyneco Non, c'est pas de ma génération. Pas de ta génération. Bronze 2 0909 ouais. de KD hein Ouais, mais là, c'est pas ma faute, honnêtement. Euh, ah bah non. Je fais hein. des bonnes games, mais j'ai oui. des teammates. Ah, des euh... teammates, bah oui. Bah, ah, ils ont des moins PC que moi, hein. Ah oui, je sais pas, hein. non, bah, ça c'est... <rire> c'est pas ma génération, on connaît tous la seconde guerre mondiale et c'est pas de notre génération, bande de p**leurs, de petits jeunes. Putain, Capichef il est vénère. Capichef il fumait des gros joints sur euh, Gyneco. Tu prends OZA Chasse au terreau, tu te dis, tiens un petit Oza, ça me ferait plaisir. C'est ça, pourquoi euh, Il y a un problème avec Oza Non, non, non, mais c'est vrai que c'est pas le premier choix auquel on se dit, tiens, je vais aller en chasse au terreau, je vais aller défoncer tout le monde, tu vois. <rire> ok. Ok, tu moi vas-y. Ok, bien joué, one tap. Allez, c'est parti. Bye. c'est sympa, on a l'impression de regarder un powerpoint, là. rapport à euh... Il s'est passé quoi là hein Ouais j'ai vite fait bugger. Quoi C'est un désamorçage de bombes. Ah oui normal. Ils t'ont pas dit de mettre la caméra sur ton téléphone à tout hasard Non. Non bien sûr. Bah non. Parce que normalement je suis sur Discord sur mon téléphone pour pas prendre de... Bah oui normal. ...de puissance sur mon PC. Ah logique en même temps. Bah ouais. Et pourquoi tu le fais pas là Bah ouais, bah parce que euh, du coup euh, je me suis mis sur PC. Si tu veux que je passe sur, euh, sur Discord sur mon téléphone, pourquoi ça lag pas Mais je veux voir ce que ce ce de ce dont t'es capable Je vais juste quitter, je vais revenir en salle euh, de permanence je crois. J'arrive. Ouais c'est pas grave. Ok ok. Ah tout Son ordi il servait à envoyer des lettres pendant la seconde guerre mondiale. Mais je pense pas qu'il soit sur un ordinateur. Je pense qu'il est sur une machine à écrire. Ah l'ours Oui, oui. Euh, J'ai pas un petit score sur mon PC mais est-ce que pareil, t'es toujours là aussi. Mais c'est ça La nouvelle génération Non mais on est tous fucked up. 2050, il a plus un humain sur la planète. Hein. Mais c'est sûr, mais c'est sûr. Ah, 1 2 1 2 1. Et ouais, bon, galactique on t'entend pas. Hein. Ah, c'est bon. Ah Let's go. <rire> Bon bah là on est bon. Monsieur le proviseur j'ai un problème, ma mère m'a dit qu'à 20h30 je devais être en bas. Et sachant que ma mère a des bras plus grands que ceux de Dwayne Johnson, j'ai un peu peur. Mais par Laisse moi parler à ta mère. Bien sûr. Bien sûr. Elle s'appelle comment Je vais t'envoyer une photo de ses bras quand même. Par contre elle est pas elle est pas trop grand pour le, le coaching. Quoi, parce que ils sont un peu vieux. donc. Ils ont quel âge Ils ont 50 ans. 50 ans c'est vieux Ah. Au niveau des technologies, oui. Ah bah, et, et parle-nous des technologies, vas-y, dis-nous. Fais-nous rêver, t'es que tellement connecté. <rire> ok, donc du coup, euh, je, euh, tu lui dis, eh, écoute. Mais c'est irréel ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe Il a pas payé l'électricité ou quoi Alors, il, il me parle. Ça, c'est ta daronne, ça C'est pas ta daronne, ça, c'est pas possible. C'est ton daron, ça Non, mais attends, elle a des bras... Mais qu'est-ce qu'elle fait de ces journées ta daronne Non mais je veux pas être méchant mais bon et un... Non mais il faut ça... un clitoris de 20 cm ça s'appelle une bite hein. Elle sert des salades de phalanges à la cantine scolaire Ah ouais non c'est sûr